Hello ma Pixie Army, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que je sais que vous appréciez grandement et je suis super contente de voir que ça vous plaît de plus en plus mes Disney Books. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui j'ai pas mal de livres et pour commencer cette vidéo je vais faire quelque chose que je fais rarement. Dans les Disney Books, je vais vous parler romans. Avec cette série de trois romans en anglais que j'ai acheté. Alors le premier tome, je l'ai acheté à Walt Disney World dans la boutique Haunted Mansion que vous avez pu voir dans mes vlogs là-bas. Donc je l'ai acheté à Magic Kingdom et les tomes 2 et 3, j'ai Acheté sur Amazon, vous pouvez les trouver assez facilement. Ça coûte à peu près 13 à 14 euros le tome et ce sont donc des histoires dérivées d'Untend Mansion, donc de Phantom Manor version US. La série s'appelle Tales from Untend Mansion. Le volume 1 parle de quatre personnages, le second est dédié plus ou moins à Madame Leota et le troisième, je saurais pas le traduire, mais c'est Green Greening Ghost qui viennent donc de la fameuse chanson de Phantom Manor que vous connaissez certainement. Et le point commun entre ces trois livres, donc à chaque fois, ce sont des histoires différentes mais qui sont racontées toujours par la même personne qui est le libraire de Haunted Mansion, Amicus Arcan. Il raconte des histoires et à la fin les personnages <rire> ne ressortent généralement pas du manoir mais parfois ça arrive que ce soit le cas. J'ai eu un énorme coup de cœur sur le premier livre donc ce sont des livres en anglais. Je suis pas coutumière vraiment des romans en anglais c'est vrai que j'ai du mal à lire des livres sans images dans une langue étrangère donc c'était la première fois que je le faisais. Je m'étais dit voilà je teste le premier livre si jamais je l'aime bah, je continuerai à les lire si j'aime pas basta, et en fait du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé à lire le premier tome dans les différentes files d'attente des attractions vu que j'étais toute seule, ça a aidé aussi pas mal et alors franchement j'ai adoré cette saga, j'ai beaucoup aimé euh, toutes les références qui sont faites aux attractions il y a énormément d'humour alors par contre il y a beaucoup de jeux de mots donc ça fait que si vous n'êtes pas à l'aise en anglais je vous quand même, je vous les déconseille franchement ce sont des livres dont j'adore la présentation je trouve qu'ils sont vraiment très élégants dans une bibliothèque, ils sont juste parfaits les couvertures sont trop belles euh, l'écriture à l'intérieur, on voit aussi que les pages sont découpées d'une façon un peu spéciale, il y a une sorte d'odeur qui se dégage, enfin visuellement absolument parfait, pour moi c'est vraiment un bijou ce type de livre. Le point négatif je trouve c'est que pour ma part et surtout sur le volume 2, traite de Madame Léotas, j'aurais aimé avoir plus d'éléments sur euh, l'histoire d'Huntain Mansion, donc des fantômes manoirs etc, sur les personnages qu'on peut voir dans le manoir et au final c'est pas vraiment le cas je trouve que Madame Léotas est pas vraiment exploitée dans le deuxième volume, on la voit un petit peu mais vraiment pas plus que ça et je trouve ça un peu dommage parce que j'aurais aimé avoir plus d'éléments autour de l'histoire de l'attraction je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses à l'intérieur et là c'est pas vraiment spécialement le cas après par contre j'ai vraiment aimé parce que je trouve que à chaque fois, que ce soit dans les trois tomes que j'ai là, ce sont des personnages qui sont assez différents, là ce sont des adolescents, là il y a plusieurs histoires il me semble avec une seule personne et celui-là si je me souviens bien c'est des espèces de brigands qui rentrent dans la maison et ouais j'aime beaucoup, il y a à la fois de l'humour un peu d'horreur mais sans être vraiment extrême donc je pense que c'est vraiment du tout public c'est très bien fait, c'est pas très cher donc si je devais mettre une note à ces romans là je mettrais la note de 4 sur 5 parce que voilà j'attends plus d'éléments sur euh, la légende de Phantom Manor, Dunted Mansion etc. J'aimerais bien également qu'ils exploitent les différentes maisons hantées à travers le monde puisque bah, si on pense par exemple à Hong Kong Disneyland ils ont une euh, version qui est très différente des autres, la nôtre c'est pareil. Je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Maintenant, euh, j'ai pas vu que le tome 4 était annoncé. Le tome 3, je l'ai acheté dès la sortie. Et j'aimerais beaucoup, du coup, qu'il y ait d'autres tomes. En tout cas, je suivrai ça de très près. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, du coup, vous, ce que vous me recommandez en termes de romans. Je serais curieuse de savoir des romans Disney, bien sûr, pour vous en faire des reviews. Parce que bah, c'est vrai que j'ai pas l'occasion d'en lire plus que ça. Je vais passer à un autre livre qui est en anglais également, mais que je vous recommande un peu plus facilement pour le niveau d'anglais, ne serait-ce que pour toutes les images qu'il peut y avoir à l'intérieur. Et je trouve que l'anglais est assez compréhensible. Donc, il s'agit de Life inside the Disney Parks donc c'est un hors série de, euh, du magazine Life qui est dédié donc du coup exclusivement au parc Disney à travers le monde ils en avaient déjà fait un sur euh, l'histoire de Walt Disney et il y en a également un euh, sur Mickey que je vous ai présenté dans mon dernier haul donc moi j'ai eu l'occasion de lire celui-ci puisque je cherche à étendre ma collection de livres Disney autour des parcs que j'en ai quand même beaucoup moins que les films, bien évidemment ce que j'aime en priorité c'est son prix son poids, le fait qu'il soit transportable il m'a coûté moins de 13€, je crois que c'est 12,50€ son prix de mémoire et je trouve qu'honnêtement il est vaut parce qu'il y a vraiment pas mal d'informations c'est très bien fait. Les images sont absolument magnifiques, c'est quand même la marque de fabrique du magazine Life donc c'est ce qu'on attend de, de ce genre de lecture. Il y a pas mal d'images d'archives donc d'images d'ouverture de Disneyland Resort, d'images de Walt Disney lui-même, des images en noir et blanc. Il y a un premier préambule qui est fait donc sur l'histoire de Walt Disney et comment est-ce qu'il a été conduit à créer le premier parc Disneyland au monde. Les rappels comme ça, ça ne fait jamais de mal. J'ai beaucoup aimé les premières images donc de conception, les anecdotes qu'il pouvait y avoir vis-à-vis -vis de la production de l'émission de télévision que Walt Disney avait chez abc etc il y a beaucoup de témoignages à l'intérieur autre point qui est pour moi très positif c'est le fait qu'il y a des personnes qui ont côtoyé disney qui témoigne dans ce livre il y a vraiment beaucoup de discours rapportés et ça j'aime beaucoup l'autre énorme point que j'ai adoré c'est le fait que vous avez à certains moments de la lecture des petits encarts avec des anecdotes ou euh, des petits secrets liés au parc disney à travers le monde alors souvent c'est des choses que nous en tant que fans on connaît mais il y a toujours des petits tricks des petites astuces des petits hacks que je trouve très sympa et euh, ça rajoute vraiment quelque chose ça traite également de la mort de Walt disney puisqu'il est mort avant l'ouverture de Walt disney world donc c'est quand même pas rien et donc comment roy disney a repris ça le point qui pourrait pour moi est le gros bémol de cette lecture c'est le fait que bah, quand on entend inside the disney parks on s'attend à ce que ça nous parle un peu de tous les parcs hein. alors il y a quelques pages sur disneyland paris sur les parcs chinois sur tokyo disneyland etc mais je trouve qu'honnêtement c'est un peu light heureusement il y a aussi tokyo disneyland hein, donc c'est pas pour me déplaire mais oui j'aurais aimé que ça nous parle un peu plus de ça et que ça nous parle un peu plus du futur aussi de disney ça aurait été intéressant je pense surtout pour un livre qui est sorti en 2018 le sommaire est assez minimaliste les fun facts cachés sont assez intéressant, je trouve qu'il y a quand même pas mal d'images d'archives du coup je vous le recommande et pour moi pour ce livre c'est un 5 sur 5, c'est vrai que j'aurais aimé voir plus d'aspects développés mais dans l'ensemble je trouve que pour son prix et pour un magazine hors série vraiment il fait très bien le taf et c'est une très très bonne surprise si vous avez vu ma vidéo des 10 livres que je vous propose d'avoir pour commencer une belle collection Disney vous avez forcément vu ce livre aussi qui est marc Davis l'anatomie d'une légende donc c'est un livre qui coûte 29 euros voilà vous avez l'information en direct et c'est un livre en français c'est un livre que moi j'aime énormément et que j'attendais depuis très longtemps la chose qui m'a plu le plus je pense vis-à-vis -vis de ce livre c'est le fait que euh, chaque chapitre est écrit par une vraie figure emblématique de l'univers disney qui a connu ou pas Mark Davis mais c'est très bien écrit du coup je trouve qu'il y a un point de vue à chaque fois supplémentaire qui est apporté on a plein de photos, une présentation qui est magnifique, euh, moi j'adore ce genre de présentation, assez adulte assez sobre avec des croquis etc et il faut quand même pas oublier que marc Davis est une véritable légende euh, de l'univers Disney que ce soit à travers les films d'animation mais également à travers les attractions et c'est quelque chose qu'on retrouve du coup dans ce livre, c'est à dire que vous avez des croquis de films Disney mais vous avez également des croquis d'attractions, je pense notamment du coup à Pirates des Caraïbes vous avez des, des croquis des caractères qu'on peut voir du coup dans l'attraction. Si jamais vous ne connaissez pas certaines des figures qui écrivent euh, les chapitres autour de l'univers de Mark Davis sachez qu'il y a une description de chacun des protagonistes à l'intérieur, par contre il y a quelque chose qu'il faut mettre en perspective et qui pour moi est importante et ça risque de décevoir certains c'est que en fait ce livre ne parle pas que de Mark Davis vis-à-vis -vis de Disney, on a beaucoup de croquis qui ont été faits de lui en dehors de cet univers là et ça peut être assez déconcertant si vous ne vous y attendez pas du tout. Donc d'un côté c'est bien de ne pas avoir que l'univers Disney parce qu'on peut se rendre compte de son art de façon assez riche, tout ce qui est anatomie des personnages, croquis d'animaux etc. Donc si vous aimez l'art, je pense que c'est une partie qui va beaucoup vous plaire. Par contre, si vous vous intéressez vraiment qu'à Disney et pas à l'homme... Derrière tout ça, ça peut être un aspect qui peut être assez euh, décevant. Moi, objectivement, c'est pas quelque chose qui m'a déçue plus que ça. Par contre, ce qui m'a assez déçu, c'est quelque chose que j'aime pas, c'est le fait qu'il y a beaucoup plus de croquis que de textes. Et je pense que Marc Davis, c'était intéressant de le traiter et d'écrire sur lui. Et au final, c'est vrai qu'il y a énormément, énormément, énormément de croquis. Donc du coup, la lecture est beaucoup plus rapide que ce qu'on pourrait imaginer au premier abord. Et après, le dernier point que j'ai énormément aimé, c'est qu'en en fait, dans ce livre, on vous parle de des films Disney, mais on vous parle aussi de films Disney qui n'ont finalement pas vu le jour et sur lequel Marc Davis a travaillé, je pense notamment à Chanteclair et j'ai euh, dans ma bibliothèque un livre sur les films qui ne sont jamais sortis de l'univers Disney. N'hésitez pas à me dire du coup dans les commentaires si c'est un livre que vous aimeriez que je traite dans un prochain Disney book je serais ravie de le faire. Pour vous parler de ce livre moi je mettrai un 4 sur 5 encore une fois déjà pour le fait que ça ne parle pas que de Disney et aussi pour le fait qu'il y a beaucoup plus de croquis que de texte et que vous savez que pour moi c'est quelque chose d'indispensable. A présent je vais vous parler d'un livre véritablement coup de cœur. donc euh, je vous spoil tout de suite j'ai mis un 5 sur 5 à cette lecture donc c'est Balthazar Picsou donc c'est un livre qui est sorti à l'occasion du 70e anniversaire de notre cher canard alors il faut savoir qu'en ce moment je suis vraiment dans une phase où euh, tout ce qui sort sur Picsou j'adore donc je suis à fond sur la bande à Picsou donc euh, le reboot de 2017 je crois que c'est 2017 j'ai adoré suivre la série et je sais pas trop pourquoi mais je suis à fond sur euh, les livres, sur l'univers de Pixou. Quand j'ai appris la sortie de ce livre, je l'ai acheté direct. <rire> j'ai commencé par lire les hors-séries sur Pixou qui sortaient chez les marchands de journaux et en fait, du coup, je me suis pris celui-là dans la foulée. J'avais très peur d'avoir des histoires complémentaires, mais au final, c'est pas du tout le cas. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un livre qui est assez lourd, qui coûte 30 euros. Donc, c'est vrai qu'à première vue, ça fait assez cher pour ce type de livre. C'est vrai que, bah, comme je vous le disais, moi, j'ai pas vraiment l'habitude d'avoir des BD dans ma bibliothèque et pourtant, vraiment. Mais alors, je le regrette pas, mais pas un instant. Le livre euh, regroupe à la fois des bandes dessinées de l'univers euh, de Pixou et euh, tout un abécédaire qui concerne du coup euh, bah Pixou, hein, que ce soit euh, le traitement de l'influence de Pixou à travers le monde, les différents dessinateurs, des développements qui ont été faits sur son personnage ou aussi l'univers, parce que je trouve ça vraiment génial d'avoir réussi à vraiment développer tout un univers autour de Pixou, des personnages secondaires, comment est-ce qu'il a fait sa richesse, toutes les aventures qu'il a pu vivre, les membres de sa famille. Bref, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup. J'aime bien aussi parce qu'il y a un mélange du coup d'histoires courtes et longues, donc si vous n'êtes pas un gros lecteur, vous pouvez clairement lire une BD, refermer et vous y remettre un autre jour. J'ai quand même mis du temps à le lire et j'étais super contente parce que bah j'avais pas envie de le dévorer non plus d'une traite et qu'en deux heures ce soit terminé. Mes histoires préférées restent quand même celles écrite par Carl Banks et je trouve ça intéressant aussi parce que Pixou est passé dans les mains de plusieurs dessinateurs. On ressent la patte euh, à travers les... les différentes histoires, les petits changements qu'il y a pu avoir dans l'histoire de Pixou, on peut le voir à différents âges. J'aime également le fait que à chaque histoire, on vous dise la date de parution. Je trouve que tout est très bien expliqué. Je pense que c'est vraiment un livre qui est tout public. Si vous faites partie des membres de la Pixie Army qui sont plutôt jeunes, vraiment, c'est un livre que je vous recommande parce qu'il est très bien fait. Il est vraiment adapté à tout public, à mon sens. Et ce qui est bien, c'est que les BD qui sont choisies ne sont pas choisies au hasard dans le sens où elles correspondent à ce qu'on peut voir dans la BCDR. Et du coup, ouais, j'ai beaucoup aimé. Alors, j'espère qu'il y aura d'autres livres dans cette collection. Je sais pas trop si ce sera le cas parce que je vois pas trop comment est-ce qu'ils peuvent refaire un abécédaire ou quoi mais j'aime beaucoup la présentation, j'aime le design qui est fait donc vraiment je croise les doigts de Disney s'il vous plaît Faites d'autres BD du genre et puis des BD en, en plus petit format, comme ça c'est tellement agréable à lire, donc s'il vous plaît. Et comme je vous le disais, vraiment 5 sur 5, gros coup de cœur pour ce livre. Je peux pas le mettre dans les 10 livres que je vous conseille pour commencer une collection parce que je trouve que les BD c'est vraiment très particulier et c'est pas des livres qui sont hyper explicatifs. Mais là il y a un bon mélange entre les deux et je l'adore et je regrette vraiment pas de l'avoir dans ma collection. Et enfin, je vais terminer par une sorte d'outsider, si on peut dire ça comme ça. Donc c'est encore un art of en anglais. Il s'agit du art of de Sanjay Super Team. Et c'est la première fois que Pixar fait un art of dédié à un court-métrage. Moi j'ai un Art of avec la première génération de court métrages Pixar mais c'est vrai que là du coup en avoir un sur euh, ce court métrage là je trouve ça absolument génial, je trouve ça d'ailleurs très dommage qu'il n'y en ait pas d'autres de cette collection je pense qu'il y avait moyen vraiment de faire quelque chose je pense que ça a été un flop par contre je vais pas vous mentir parce qu'à l'arrière on peut lire que du coup le livre se vend normalement 25$, moi je l'ai payé 13€ et je pense que du coup c'est parce que le livre n'a pas trouvé son public que le prix a vachement baissé et c'est dommage alors Sanjay Super Team c'est un court métrage autour d'un petit garçon qui du coup a perdu euh, la foi en la religion le contraste avec son père qui est extrêmement croyant donc lui il est plutôt dans l'univers des jeux vidéo, des super héros tout ça et son père est quelqu'un d'extrêmement croyant, deux univers qui se confrontent et ce que j'aime dans les courts métrages c'est qu'en fait généralement ça fait preuve d'énormément d'innovation technique, ça a parfois un rapport avec euh, le créateur du court métrage, c'est le cas ici et ouais je trouve ça vraiment intéressant à suivre, j'ai déjà eu l'occasion de faire plusieurs masterclass qui expliquaient les détails des courts métrages il euh, y avait raison des raisons que j'ai vu et il y en avait également un autre c'est Lou, voilà et donc je suis vraiment contente de pouvoir avoir ce type de contenu maintenant c'est vrai que j'aimerais qu'il y en ait un peu plus parce que pour moi les courts métrages Pixar ça fait vraiment partie de l'histoire de l'entreprise donc pour moi c'est important qu'on ait d'autres livres du genre à mes yeux en tout cas c'est tout aussi intéressant à lire qu'un livre sur un long métrage après je comprends que le succès soit pas le même mais vraiment je pense que ça vaut vraiment le coup de le faire, c'est un art of qui se détache je trouve du reste déjà par sa taille mais aussi par son esthétique c'est un livre qui est très très très coloré qui est visuellement très intéressant, les différents croquis, les différentes esquisses qui sont partagées à l'intérieur sont vraiment très différents les uns des autres, on peut ressentir toutes les influences en fait de l'équipe euh, artistique de Sanjay, je trouve que les doutes et tous les choix scénaristiques qui ont été faits euh, sont très très bien expliqués ainsi que les idées abandonnées, chose que j'adore suivre dans les livres et qui ne sont pas assez montrées à mon goût, à mes yeux j'ai vraiment un sentiment de sujet qui est traité dans son ensemble, c'est à dire que quand je referme ce livre je me dis pas voilà, il y a des choses que j'aurais aimé savoir et auquel j'ai pas eu de réponse, ce n'est pas le cas c'est un livre qui est bien maîtrisé et que du coup je vous recommande surtout si vous avez apprécié le court-métrage malheureusement je mettrais un 4 sur 5 et non un 5 sur 5 pour la simple et bonne raison que eh bien, même si je trouve ce livre très agréable à lire, eh bien, ce n'est pas un coup de cœur parce que je n'ai pas aimé plus que ça le court-métrage donc très bon achat très contente de l'avoir et très bonne affaire mais pas non plus l'ultime coup de cœur donc voilà ma pixie army pour ce nouveau Disney book, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, n'hésitez pas également à me faire vos recommandations livresques, les dernières choses que vous avez lues, si vous avez craqué sur des art of ou pas et en attendant la prochaine vidéo ma pixie army, prenez soin de vous, merci d'être toujours au rendez-vous, je vous aime bisous bisous bisous